Vingt dun dun Mais complètement Bonjour. Excusez-moi, je déplace tout, euh, tous les éléments de l'enquête. Je sais que ça peut paraître euh, perturbant. Quel âge avez-vous C'est pas un romantique, hein, on va pas se mentir. Écrivez dans le livre. Écrivez dans le livre. Rose. Écrivez dans le livre. rien. Je crois que j'ai compris, hein Vas-y, salue la vitre <rire> Vas-y, s'il te plaît Vas-y euh On va se faire un truc formidable. Et okay, oui, oui. Mm hmm. tais toi. Oui, très con. C'est bien, mais... J'espère qu'il y a une à voilà, droite là quelque part. Ou un Ouija. On le cahier. Oh. Un mon réflexe. Je t'engage dans mon équipe. Là. Écrivez dans le livre. Écrivez dans le livre Écrivez dans le livre, non non Super l'hypopète Il a dit Narakata. C'était en sous-entendant le... que oh <rire> <rire> okay, Je critiquerais plus le background de Narakata, Bloodpoint bah, Ils se vexent, franchement... Les... les fantômes en 2022, ils se vexent pas grand-chose. On a quoi On n'a pas de conne vertébrale ici okay, Attends, oh, attends j'ai vu quoi Non, c'est une serviette, c'est pas une conne vertébrale. Ça ressemble assez, hein. Oh Ok. Donc là, on est Ok c'est qu'elle est juste à l'entrée, là. Ok. Ouais, la théorie voudrait que... Elle apparaisse, là. À gauche, c'est quoi C'est un reflet ou une orbe C'est un reflet, à gauche. Hein bah non. Quand pas sur glace, on dégage. En vrai. Ouais, moi, je dirais Poltergeist, hein. Franchement, je dirais Poltergeist. Vous avez vu tout ce qui est tombé, tout ce qui est parti Ah ouais, empreinte digitale, oh non, mais il n'y a pas d'empreinte, mais... Euh, on n'est pas sûr de 100%. Ah, à un moment donné, il faut, faut que j'envoie un drone. Vous avez voté quoi Yes Ensemble Oui, la team Oui, l'équipe Ensemble, c'est bon, C'est beau, ça Ça, c'est beau, ça Ça, c'est beau C'est génial, l'esprit d'équipe j'ai toujours cru en vous J'ai toujours cru en vous, chat. Je savais que j'avais raison de vous suivre. Franchement, je suis tellement content de vous avoir euh, suivi. C'est la loyauté, c'est l'esprit d'équipe, c'est... Euh le doigt dans l'œil jusqu'au coude. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi vous en faites ça. Vous allez voir que j'ai raison de ne pas vous faire confiance. Même si je vous suis parce que c'est la loyauté, tu vois.